Si on fait un cadeau, 15 000 20 000 le ballon, même. Même vous, qu'on a 50 dollars, 50 dollars en bas. on va dollars en bas là tout pour il a voulu faire mes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 Et pas oublier d'activer 5 cloches de notification pour recevoir une notification de chaque vidéo que nous postée sur la là. Déjà, nous dis merci à tout le monde qui est déjà abonné. Merci avec vous même pour qui avez faire ça. Parce que vous vous nous sommes intelligents ou pas voulez perdre faire prochaines vidéos. Sans parler en pile, sans perdre du temps, on entre dans le détail pour la vidéo aujourd'hui. Et voilà, et les amis internautes, déjà, et commissaire même qui frappe dans le miroir encore. Nous connaissons même pas à côté pour les cacher et bien bandits. Déjà, commissaire Miskadel même les déploie matin là. Et et déjà nous avons nous qui sur sous place. Et nous sommes avec nous. Déjà, Zami nous on avec nous. Dis-nous de quoi il y en est. Et déjà, commissaire Miskadel lui-même qui frappe matin là. Déjà, un bandit tombé ou sous place. Expliquez-nous ce qui passé. Alors, c'est Alors, nous tout le monde, tout le monde qui est panel là, et bien, je ça après Téolé, là, nous une situation qui est compliquée, compliquée. Alors, je me suis dit, là, nous avons une liberté cimetière pour tout le monde qui est venu base. Dans la zone, là, eh bien, grand matin, le 18 août 2021. Il y de de là qui a rentré dans la zone sud qui a passé dans la juridiction de pour aller dans le fête. Allô Allô Allô, cest tout Oui, oui, oui. Pour saluer, bien, comme un bien lui-même, libéré de Pat Kassab, qui a traversé. Nous préciser pour dans le poche, j'ai une là, il y a 9 mm de qui dans le mouchoir, lui-même. Allô, mais c'est Nous là, ok, bon nous sommes capables de comprendre ça, la communication avant déjà mal passé. Mais mettons en position pour nous capables de bien passer, parce que nous connaissons nous-mêmes, nous avons toute une population et bien capteur de nous. Mais qui compte ça lui-même qui a sorti Est-ce que ce n'est pas au prince ou pas identifié dans qui zone sorti faut nous faut nous dire et lui même qui est sorti porte-au-prince qui porte prince qui a traversé il traversé juridiction pour capable rentrer et dans site là pour aller dans zone dans zone bon salut et puis yo mettait dans pas de Il faut nous dire que et mettons lui même il est sorti dans zone fond des dans fond des là et yo met mais sous lui puis yo dans le ça de dire OK est-ce que où là et eh, eh, dis-nous non pas, sous place. Est-ce que c'est une machine, nan, même Miskaden, et eh, bon, nous connaissons Miskaden, lui-même, nous contrôle tout, et eh, vraiment, Miamboine, Est-ce que c'est la machine, ben Miskaden, arrivé, mettez, mais, me, et, eh, sous bandit ça <cười> Alors, alors c'est si on coup de filet, coup de qui fait pendant que lui-même il a traversé, il a traversé pour capable rentrer dans le site là, pour le taler, pour le taler non, non, non, non, c'est coup dans même non juridiction miagwana. Ok, et bon. Est-ce qu'on vous capable de décrire pour nous bien comment et bien miagouan même dans le moment de la parole là? Faut nous dire, que ma si la population même qui a plus confiance, confiance dans le commissaire, Alors, je dire que depuis que commissaire, a rien pas qu'à pas sortir l'autre côté pour bien établi basio là, chaque ministre des cimetière pour toute bande qui l'avait bien établi basio dans zone Il Faut nous dire que la population lui-même qui dire normalement, on compte qu'il applaudit, qui applaudit l'action qui fait là les amis étaient avec nous, et bien et journaliste nous ki place nan Miragoane côté et vraiment et commissaire Miscarde même il frape allô et toujours OK OK et nous nous pour plus de détails passez nous passez nous et oui oui oui oui OK et Jean et les junior civil alias Coulbeton et Miscadin et Médé et Mère Bacca Saveli et Médé Domine Angèle et le 18 août 2022, à Monsieur Tapia WC dans la fête pour saluer au niveau au caille. Nous connaissons Miscadin, nous terris les conflits, nous sommes sur place, nous sommes jeunes Gassousa, nous Blaye Athea, nous mouchois, nous poche plusieurs cartouches, nous mouchons ça, et Galil et 9mm, et M4, tout ça, nous poche et individu ça, et qui ah. c'est junior civil civile à l'hier, surtout pour le moment la population, est vraiment en joie le content, et tout, tout fait de ah. ça, mais ce qu'il a encore une fois, est et qu'il y quoi Ok, et mais dis-nous non, comme oui. qualités, il y a de différentes qualités, est-ce qu'il n'y a pas d'armes sur lui Comme sur la place de nous Qui ça qui, qui qui Est-ce qu'il y a des armes sur lui Non, non, il n'y a pas d'armes sur lui, et jusqu'à présent, c'est pal, il y a des ça des jeunes garçons, et font des nègres, et sous juridiction, et Mme la, la, la, Pablo, Monsieur un jeans bleu sous okay. et les gagnons marron manches longues, et rouge, et noir, okay. et les couleur bleues la donne, et tout M. Gagnon, et joli têt, li, bon, okay. tête lit, et vito, kaden, et sous c'est pour plusieurs cartouches, nos coups, nos têtes, et puis tout Monsieur Gagnon, et vous et Monsieur Bois Chat, jusqu'à présent. Commissaire monsieur nous connaissons une opération qui est, ou même avec la police, qui est matin, et qui est tombé comment hein, ça est-il? Et depuis hier soir, nous sommes hey, eh, informés une pratiqué pour, pour la j'ai en passant par un poste à pour la vie de votre salut nous matin nous lever nous bain, et nous faire la nous que machine à et puis, finalement nous allons nous côté du fond de c'est Ce alias et clou béton No, no nah mmh. hmm. Maintenant, dans so, qui gagne M. Tabopé M. fonctionnait dans la gagne ISO, section politique. Parce qu'il n'y a aucun chauffeur d'Amio, aucun chauffeur de moto, aucun chauffeur de camionnette. C'est tout chauffeur inanime, capable de tout ça. Oui, c'est M. Tabopé, et l'argent de M. Tabopé, pour aller en dévillage. Mais est-ce que l'opération, c'est celle, Monsieur qui était ciblée là-dedans Oui, elle est ciblée. C'est l'électricité ciblée, nous avons des informations qu'il a fait avec lui. Et depuis le matin, toute la <laughs> population... Les gens ne sont des pièces ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mais ils sont mieux, d'habitude ou mieux, ils sont mieux, ils la mieux, ils sont mieux, ils que mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, La sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont mieux, ils sont la ils donc police est pour ne pas responsable, automatiquement policiers. police de Je ça. c'est seulement et junior qui est victime là-dedans? Pas de pas de Ok, Opération okay. pas de Pas de Donc la police, pas La police, Ça c'est le mot, pas Donc, si vous vous avez message vous Quel message Et il de il il n'y a pas de cas de défense, ni plus à Jérémy, ni plus à ni plus à le dans le bloc de On attend que ça arriver. Nous, que la police et convoquer deux policiers qui sont à qui sont dans le de ça les de c'est les policiers qui avec eux. Mais quand ils de la police, c'est les policiers qui ont avec moi. Les ont de pour demander sauf que vous-même vous Policiers pas de J'étais jusqu'à des machins et vous me ordonné de ça. Ok? Donc allez, ça a après dès que la police là avec qu'elle vous Sauf que vous-même et vous captez les là. Policiers pas de jusqu'à des machines. Tout simplement, et vous me ordonné ça. Donc demain, nous ne pas ça. là. Ok? Ok. Merci. Si on fait cadeau 15 000, 20 000, pas. Bravo même. Même si vous avez ne payer 10 dollars pour 50 dollars. dollars. en ne peux pas payer 10 dollars. pété. ne combien dollars. ne pas dollars. en ne peux 100$, dollars. pas payer 10 dollars. Je ne peux pas payer dollars. Je ne dollars. dollars. dollars. Et au bien pour voler, on va faire coucher de la carte. Il y a pour, a pour, a pour à combien de minutes manger après un de Si vous que vous avez vous avez dit que vous Ça là vous dit que et à bataille continue côté que nous-mêmes en tant que militants et c'est pas plus bon qui nous qui nous qui nous qui qui Les gens dit ont ensemble, qui à la cabane rien. Dans la montagne, pas mal passé. Et pour C'est pour ensemble, ça pour faire. pour c'est fait la maison est qui très voir faire un pour... ça, on est est pour On est très pour On est pour vous On est très courant pour est pour la sécurité. est très la pour On vous la et je dit, nous bataille nous même en tant que Nous qui nous nous <coughs> t'aimons. Pendant que nous t'aimons, que paquet de avant demi Moi-même, spécialement, à dix nous nous la bataille nos Mais si je nous manifestation, relancement bataille que nous faire. Pendant que, je ne joue moi, on s'est dit, on qui dans la rue, dit, que nous dit, on s'est dit, on on peut l'autre qui est en bas de la Si vous un bon bataille, on ma nous pour aller pour te faire des habitants. ce que vous avez dit. ce que ça dit. que dit. que et ce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 Maman, tu as un fou qui de tu as un un fou Si un qui qui un un un qui un qui encore si on papa encore si si si et nous même nous nous pas marcher des encore ne pas prendre en la gaz longtemps les qu'on a pour nous pour nous la celle et pour nous nous celle marcher des je ne vais pas dire je ne vais pas dire la je ne pas dire que pas je ne pas pas ne pas ne pas ne pas ne pas on a un Alors je à nous Nous mangeons celle-là. On ne pas prendre une balle pour pas imagine de tout ça là de temps pour vous. Vous un peu de pour un de pour vous. Vous un peu de un de temps vous. un peu de temps pour vous. qui êtes un pour un qui n'ont pas de objectif, qui n'ont pas de faire des pour le peuple, et tout normal et pour s'atterrir là. Est-ce que pendant un an, et, et pas de défendre, SDP. Non, vous avez un intérêt dans SDP. C'est Pour la vérité et pour l'histoire, SDP n'est pas de pays. là, le point, et là, monte à matériel qui commence à faire entrer toutes les âmes qui sont dans le pays. Toutes les régions qui viennent, dans le groupe, c'est Matéli avec. Jovenel vu que la mode qui mettait et SDP. Ce pour ça. Ils ne pouvaient pas pour Ils pour ça. Ils ne pas être pour ça. Ils ça. ne pas être ne pas pas et -t e -t si même on ne va pas faire défaut. il ne faut pas oublier qu'il y a populaire, un chef de gang qui a dit tel M4 qui a été maquillé par c'est Joseph Michel Matéli qui a été Est-ce que c'est SDP qui a été baillé par le de Pour des gens qui ont été c'était nous-mêmes, c'était nous-mêmes militants qui avons été baillés le cadre. Comme le barricade, de la police, soit la vérité. Ce sont des, des mouvements et des, des, des jeunes qui ont été baillés et puis, qui te raison vous te dire non avec dérive gaz, à te Mais qui dit ce que vous avez fait, André Michel, vous te moutez barricade. Pas seulement de André Michel, non. L'autre est SDP. Bon, son pays. Et le moment ça en je Non, il ne faut pas oublier, dans mon pays, l'autre là. Et SDP est politique, il a fait tout. Il a fait tout point d'assaut sur le mouvement politique, la négative politique qui a fait. Pas oublier, l'un des jeunes, non. Il a mouté gaz. S'il a mouté gaz dans le pays, mais ça peut arriver. Mais jeunes, vous ne pouvez pas respecter. La, de Brésil, Brésil perdu et puis gaz Mais l'époque si fait on, on, on, on, on, de la politique, nous sommes tombés, nous sommes tombés, de revendication pour c'est Mais je suis venu pour me défendre, je suis on je suis venu pour me défendre, de pour me défendre, je suis pour pour pour pour venu pour me défendre, bon, André Michel, pour je suis pour mais son constat, si je sorti dans gauche, c'est que les a en boumé, il y a quelqu'un qui m'a pour il y a Je ne m'a pas en Baka Royale, un an. Pour que aidé, il y a tout chay, toutes derif, tout zem, crime pour acheter café dans le pays. Comment on comprends 13.5 milliards de dollars H. Non, mais pas de ça, de 4.8 milliards de dollars. La mode tout fait 26 stades. 27 stabios, c'est un balan, c'est celle pour la sotte Cristiano Ronaldo, Vous pouvez à dans le pays. Vous pouvez la a tellement dit, ni bien des éléments qui dans le pays. Vous pouvez aller, y vous vous vous y vous Haïti, Haïti, Haïti, Haïti, et ma a traité, et H traité, y y la traitée, il tient en cours quitté. Même pas là pour venir division, nous fait des routes ensemble. Et André Michel ou bien quelqu'un soit pour quitter le secteur, il a toujours et il a eu le sac à pédic. Il le fond. Il a Il a pendant 10 ans PHC t'a dépassé toutes les amies qui t'ai metté pendant un an et et mesdames qui metté au même problème moi avec Ariel Henri en tant qu'un monde qui irresponsable en tant que un charlatan en tant qu'un monde qui pas respecté peuple là sous son docteur on t'a supposé gon piqûre on piqûe conscience on piqûe de bonne volonté on piqûe qui pour conduire monde dans bonne direction mais c'est pas ça moi l'a fait moi les plus ça et a gérer bagaille faire pour petit pour petit l'nique gros truc pour grandir. nègro ou kawe l'état l'état mutolinos sans dans Gaza pas rien capable gérer yo livre Gaza avec secteur e privé et peut-être ça moi même moi j'ai problème avec Ariel Henry Ariel Henry faut prendre responsabilité ou bien déplacer pas incapacité sous ma incapacité bon l'autre monde qui a la hauteur bon monde qui a capacité pour gérer le pays nous même en tant que de garde société nous n'a tête ensemble n'a prêcher union nous pas dans division division pas peut donner ne pas parce que et je dis toujours, je dis, je dis, mais tout le monde est dans la division, il y a des pays qui ont crassé, qui ont monté dans tout, et puis nous avons tout pour pas être imbéciles. Moi-même, je viens de prêcher l'unité, l'amour, tête ensemble dans mes nous Parce que immédiatement, je me dis, c'est André Michel qui crase le pays. Bon, immédiatement, André Michel mourit. Oui, ou bien, on me monde dans secteur amour, et c'est ça qui va résoudre la crise. Côté grave économique qui passe, côté toute richesse pays aux États-Unis a volé, côté toute richesse nous a volé. Même ça, m'a prêchais, c'est tête ensemble. Aïe, comme moi, vous n'êtes pas capable de Vous n'êtes pas la police. La ministre, vous n'êtes pas de la police. matériel, équipement, pour traquer, vagabond, ça, vous ça, malveillant, qui a société la société mal. Si toutefois vous n'êtes pas capable de s'y aller, vous n'êtes pas capable de s'y aller. Ok, merci la police. Et voilà, c'est là que nous avons la vidéo pour aujourd'hui. Merci d'être écouté à vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'abonner à, à la chaîne pour que si vous fait ça. Et activer 5 cloches de notification pour recevoir les notifications de chaque vidéo que nous postez sur le channel. Et pas de la like vidéo, ça, pour capable toujours recommander vidéo vidéos. Merci, nous allons vous dans la prochaine vidéo. Ciao!